Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je salue le grand maître Alayon. C'est lui qui m'a fait sortir sur place. Grand maître Alayon. Je te salue, je salue tous les génies. Moi, mon nom, c'est Amorokai Jensen. Le numéro de maître Alayon, le grand maître Alayon, son numéro, c'est 00229 60 68 02 51. Je salue le Grand Maître Alayon et je salue tous les génies. Je salue tous les génies. Grand Maître Alayon, merci beaucoup. Grand Maître Alayon, encore une fois, merci beaucoup. Qui a fait sortir ce Amogu Gaye Sal, sur souffrance. Moi, mon nom c'est Gaye Deng Sal, c'est Grand Maître Alayon qui m'a fait sortir sur souffrance, avec ses génies. Je te salue. Le grand maître Alaïa. Et je salue tous les génies. Merci, grand maître Alaïa. Merci, grand maître Alaïa. Encore une fois, merci, grand maître Alaïa. Je te salue et je salue tous les génies. Je salue tous les génies. Je salue tous les jeunes. Je salue tous les génies. Je vous aime. Je le grand maître. Le grand maître. Le grand maître. Le grand maître Alaïa. Je vous salue salut tous les jeunes merci beaucoup 00 229 60 68 02 51 merci beaucoup le grand maître Alain merci beaucoup encore une fois merci beaucoup